Que pourrait apporter le, le, le, le format livre par rapport au format YouTube, euh, c'est peut-être développer euh, comment dire, un, un autre public euh, qui n'est euh, pas forcément habitué à regarder justement euh, des vidéos euh, sur YouTube. Euh, et donc, voilà, peut-être que de, de diffuser peut-être un peu plus les idées que, que je développais, enfin, les théories que je développais sur, euh, sur la chaîne YouTube. Et. Euh, et La manière dont ça s'est fait, ça s'est fait de manière assez simple, en fait, de, de passer de entre guillemets de la vidéo à l'écrit, puisque les, les vidéos de toute façon sont toujours écrites, les scripts, j'ai toujours pris l'habitude de, de bien les sourcer, de bien les écrire, etc. Donc ça s'est fait de manière assez naturelle pour que pour que entre guillemets le, le format livre euh, apparaisse sous sa forme euh, sous sa forme finale. Quoi. Avec le livre, ce que j'ai voulu faire justement, ouais, c'est donc euh, résumer. Euh, de manière, quand euh, je dis souvent, enfin à la fois euh, simple mais sans être simpliste, en fait, les grands euh, moments idéologiques qui ont euh, qui se sont développés du, durant la modernité euh, politique occidentale, euh, tout en rappelant à chaque fois le contexte dans lequel ces, euh, ces pensées ont émergé, puisque c'est euh, voilà c'est toujours un, un mélange euh, qu'on retrouve entre le le contexte social, les pensées, etc. Enfin voilà, il n'y a jamais de de pensées euh, isolées. Euh, et donc euh, depuis, en gros, la, les débuts de la modernité politique avec euh, l'apparition de l'État moderne euh, et puis aussi, en même temps, bah, la, la justification de cet État par euh, l'idée de, de souveraineté. Euh, et ensuite, euh, par exemple, on a un, un penseur comme euh, Hobbes qui, euh, qui a introduit une nouvelle manière de penser le contrat social et du coup euh, la, la, également la, la, la souveraineté. Euh, et puis, voilà, à, à, par la suite, de nouvelles pensées émergent, comme le libéralisme, du coup, plutôt au, au 10e et surtout ensuite au XVIIIe siècle. Euh, puis le socialisme au 19e et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que les idéologies en fait, vont vraiment trouver leur, leur nom, puisque c'est en s'opposant qu'elles elles vont trouver une identité, et que du coup, chacun aussi va se présenter soit comme libéral, soit comme socialiste, etc. Et c'est vraiment ces grands blocs idéologiques qui vont structurer, en quelque sorte, nos représentations euh, Politique euh, encore aujourd'hui, en fait, au 21e siècle. À notre époque, aujourd'hui, donc au 21e siècle, l'idéologie dominante, c'est vrai qu'on dit souvent effectivement que ça serait l'idéologie le, le, euh, libérale qui, du coup, justifierait le, le capitalisme, qui serait elle-même une grande idéologie dans laquelle euh, euh, on se retrouverait chacun de notre côté pour être des consommateurs, des entrepreneurs, etc. Euh, alors, il y a toujours aussi l'idée de crise hein, qu'on qu retrouve on peut-être crise de la représentation pour la démocratie crise euh, économique etc et on, on, ce que je dis aussi à la fin, enfin, <coughs> ce que je développe euh, rapidement dans la conclusion à la fin du livre c'est peut-être qu'on vit dans une époque où on ne sait plus trop où on en est est-ce que justement on, est, on arrive à la fin des idéologies donc ça c'est quelque chose que, que je rabats un petit peu pour Dire qu'on en fait, on est, toujours, euh, on est toujours pris dedans parce qu'on voilà, est toujours pris dans des valeurs, des, des choses qu'on qu souhaite faire. Et, euh, et du coup, y, on, voilà, on peut se demander effectivement si euh, du coup euh, l'idéologie euh, libérale ou néolibérale et le capitalisme avec, avec, avec lui, est-ce que du coup on, on en arrive à la fin euh, pas, je, Personnellement, j'ai pas l'impression parce qu'il y a toujours un renouvellement euh, et puis surtout une espèce d'inertie de, de la société dans laquelle on est qui fait que le changement paraît. Euh, peut paraître compliqué et donc euh, le développement d'imaginaire politique nouveau euh, semble un peu incertain euh, et on ne pourra peut-être peut peut pas savoir exactement où on va, c'est une grande question peut-être actuelle. Ouais. Effectivement donc je parlais de, de crise, hein, de crise de la démocratie et souvent euh, ce qu'on peut, qu peut voir peut-être que ça, ça correspond aussi à une conception euh, euh, on va dire économiciste de la démocratie dans lequel les électeurs seraient des simples consommateurs qui répondraient à une offre euh, euh, qui peut-être ne leur, ne leur plairait plus. Et, et souvent, on peut penser que, euh, par exemple, les partisans de la démocratie délibérative, qui pensent que justement la délibération, la discussion, doit, doit revenir dans le jeu démocratique, que euh, penser uniquement en termes d'offres et de demandes, et d'hommes de, et, de, et femmes politiques qui sont simplement comme des, des produits sur les, que, les, que les consommateurs citoyens euh, achèteraient enfin, par, par le vote, en quelque sorte. Euh, bah, mine le jeu démocratique et donc il faut revenir à quelque chose de plus, euh, de plus euh, qui, qui, qui ramène la réflexion, qui ramène la, la discussion au cœur de, de la démocratie. Et peut-être qu'à la fois cette, conce cette conception-là économiste de la démocratie fait le jeu effectivement de, de, de, de politiques plus autoritaires qui, euh, qui sont peut-être plus acceptables euh, puisqu'on n'a pas assez de démocratie. Euh, euh, comment dire Peut-être que justement, on va aller vers quelque chose de plus euh, un rappel à l'autorité, quelque chose comme ça qui pourrait mieux fonctionner au final, quoi. Mmh.